bonjour aujourd'hui on va regarder euh, comment on peut vérifier que deux machines peuvent communiquer à travers euh, le réseau euh, ip donc nous, notre situation c'est on a euh, une machine physique euh, qui est un windows 10 et qui tourne sous windows 10 euh, donc c'est notre hôte virtualbox on a un logiciel de virtualisation donc qui est virtualbox dans cette machine physique dans VirtualBox, on démarre une seconde machine qui est une machine virtuelle qui fonctionne sous Debian. Donc cette machine-là, c'est notre invité VirtualBox. Alors notre situation finalement elle est la suivante hein. c'est d'un côté on a un Windows 10, donc qui est notre hôte VirtualBox, et on va voir s'il peut communiquer à travers le réseau IP avec une deuxième machine qui est une, une machine Debian. Donc là, ce qu'on va faire, hein, que ce soit fait avec euh, VirtualBox ou, euh, ou avec deux machines physiques, euh, c'est les, euh, les mêmes opérations. Donc là, le but, c'est de savoir si on peut communiquer à travers le réseau IP. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire On va commencer par euh, trouver l'adresse IP euh, de la machine Windows et on va regarder comment, depuis notre invité, on peut envoyer donc, ce qu'on appelle un ping. Donc un ping, c'est quoi bah, un, un ping, c'est un outil qui est présent euh, sous Windows et sous Debian et qui permet de tester euh, la connectivité de, de machines à travers le réseau IP. Donc de ce Debian, on va essayer de faire un ping vers la machine Windows. Si elle reçoit bien ça et qu'elle peut communiquer, elle répondra et la machine Debian nous dira bah, « c'est ok, j'ai obtenu une réponse ». On va pouvoir tester euh, la communication. Et après, on va aussi prendre l'adresse IP de la, la, la, la Debian pour Se dire depuis mon Windows, je vais essayer de pinguer cette Debian et d'avoir une réponse. Et ensuite, en fonction des résultats obtenus, on va analyser notre situation. Alors, pour commencer, quelle est l'adresse IP de mon autre Windows Alors, pour faire ça, le plus simple, c'est je vais ouvrir un, un terminal. Donc voilà, j'ouvre mon terminal. Et donc, la commande, c'est ipconfig accroché donc il permet de euh, voilà IP config d'avoir toutes les informations sur les interfaces réseau euh, de ma machine sous euh, windows alors il ya une carte virtualbox box euh, donc à une adresse ip mais nous c'est pas celle là qui nous intéresse le wifi il n'est pas branché là je suis branché en filaire donc là j'ai mon adresse ipv4 donc ma machine c'est 192 168 .1 179 et la passerelle, donc la machine qui permet d'aller euh, voir ailleurs, ailleurs que sur le réseau local, elle est en 254. Alors par exemple, cette passerelle, si j'essaye de la pinger, je vais mettre ping, espace 192.168.1.254. Entrée. Et là, donc, ma machine Windows, elle envoie un ping à cette passerelle et elle obtient les réponses. Donc tout va bien. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir depuis ma Debian, est-ce que je peux pinger cette adresse-là. Donc, je vais ouvrir ma Debian, donc elle est démarrée, il faut que je me connecte. Donc, mon login c'est Bobby, avec le mot de passe super secret qui s'appelle Debian. Donc là, je suis euh, connecté, alors qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire un ping, voilà, 192.168.1.179, et là je vais entrer. Et donc j'obtiens euh, des pings, donc j'arrive bien, ma Debian, elle arrive bien à communiquer avec ma machine Windows. Alors là, comme ça ne va pas s'arrêter, je vais faire un CTRL-C pour interrompre la commande. Donc voilà, donc j'ai euh, mon ping qui marche bien. Donc depuis ma Debian, euh, Debian j'ai réussi hein, ici à faire un ping vers la machine Windows qui m'a répondu. Donc Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment depuis la machine Windows, à... est-ce que j'arrive à pinguer euh, la Debian donc, pour trouver l'adresse IP de ma Debian, on va utiliser une, com une commande qui s'appelle ip -4 et addr. Ça, ça permet d'afficher euh, les adresses IP des interfaces réseau de ma Debian. Alors, ma première interface c'est euh, lo, c'est loopback comme c'est écrit. Hein, donc ça, c'est pas l'interface qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interface de la carte euh, réseau euh, Ethernet donc hier en 192.168.1.198 donc on est en 198 donc là on va retourner sous Windows j'ouvre à nouveau le, le terminal Windows et là je vais faire un ping vers l'adresse 192.168.1.198 et là j'envoie mon ping et donc là on voit qu'on peut pinguer et donc que la machine répond donc là, ça signifie quoi bah, Ça signifie que j'ai réussi, depuis Windows, à envoyer un ping à la Debian qui a répondu. Et auparavant, de la Debian, on avait envoyé un ping vers euh, la machine Windows. Donc ça, c'est la situation qui est super, où euh, les deux machines peuvent communiquer euh, au niveau, à travers le réseau IP. Alors après, qu'est-ce qui peut se passer Là, on va éteindre la, la Debian. shutdown now. Donc j'éteins ma machine Debian. Alors, il me redemande le mot de passe voilà, donc elle est en train de s'éteindre alors il est clair que si ma machine euh, Debian allait éteinte, bah, je vais avoir du mal à, à communiquer avec elle donc on va, on va essayer quand même hein. donc on a 192, 168, 1, 198. donc on va essayer de faire un ping et là dans ce cas là, bah, qu'est-ce qui se passe on voit que ça ne répond pas alors il y a du délai d'attente hein, puisque la, la requête allait envoyer et puis... Euh, L'autre Windows, là, bah, il attend une réponse et au bout d'un moment donné, donc il y, y a un timeout. Voilà, on nous dit que c'est euh, impossible de joindre l'autre de destination. Donc ça, ça, ça fonctionne pas. Donc, euh, alors quel est l'intérêt d'utiliser de, de, de, de, le ping hein bah, c'est bien justement de vérifier que euh, euh, on, a, on a une communication euh, qui fonctionne si on arrive à pinguer au niveau IP ou qui ne fonctionne pas. Si cette com communication ne fonctionne pas au niveau IP, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer d'installer un serveur euh, web, d'essayer d'installer un serveur euh, euh, MariaDB, etc., etc. Il y a de fortes chances que euh, ça ne fonctionne pas. Donc Après, euh, il faut trouver la cause euh, de la panne. Donc, ça peut être, euh, donc là, tout à l'heure, euh, simplement la Debian n'est pas démarrée. Et euh, après, les causes elles peuvent être multiples. Donc là, euh, on sait que euh, le, la route va être dure pour trouver... Euh, euh, d'où vient, euh, vient le souci donc voilà il faut vraiment se souvenir de cet outil là j'ai un problème de communication sur le réseau IP bah, j'ai ping, je commence par faire mes essais au niveau de ping pour voir si je vais faire ma recherche de problèmes euh, d'une certaine manière ou d'une autre manière euh, en fonction de si je peux me connecter ou pas, communiquer ou pas avec le réseau IP sur ce bah, je vous dis euh, merci pour votre attention et puis euh, je vous dis à bientôt au revoir.